Allez les dédés, un gros nid de asiatique, à peu près à 3 mètres de haut. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment il est gros. Il fait au moins un mètre de haut. Magnifique. Voilà, il y a déjà les attaques. Mmh. Regardez-moi ça. Il est énorme. Il ne rentre même pas dans la caméra Bon les amis, petite piqûre au pied Allez, Dédé, une heure après l'intervention Regardez les yeux Comment il s'est gonflé Pourtant je me suis fait piquer juste au pied Vous avez vu ça Voilà, Dédé, après a un KO par les frelons à tous les KO que je mets C'est normal, ça arrive Alors je ne sais pas si vous allez voir Mais j'ai un peu de marque au rouge ici Vous voyez Ça c'est des allergies en fait C'est des allergies qui commencent Je vais vous montrer la piqûre Elle est au niveau du pied Juste ici. Là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ou bon, le pied. Le pied a un peu gonflé, mais pas beaucoup. Donc ça va. Bon, ben je suis prêt pour le combat pour demain. Hein. C'est pas grave, ça arrive à Epiquet. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Ben j'étais à traiter le nid. Voilà, j'avais la combinaison. J'avais les chaussures. Et à un moment, la combinaison s'est accrochée un petit peu sur une branche au niveau du pied. Ça m'a levé le, le, le pantalon, en fait, et le bas. Et donc, il y a un petit espace. Et là, il y a un fralon qui a profité ben, pour piquer. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça arrive, ça fait partie du métier. Je voulais vous le montrer pour vous dire que ça reste quand même dangereux de faire ce métier. Euh, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt les DD.